Départ de la sixième épreuve, oui, comme attendu va diriger le peloton avec Chili Concarnes, Sidance également bien parti. Puis on retrouve Tripod in Your Dreams, retenu un peu, Toro Bravo, complètement en dehors Martin Starr et Midas de favori à l'arrière-garde. Badawi part sur des bases élevées devant Silicon Carnet, Tripod va tenter de passer donc devant In Your Dreams. Il y a Sidance qui se retrouve encore à l'extérieur, derrière Toro Bravo, et puis on retrouve toujours Wash Me Dad, le favori en queue de peloton. Pour l'instant, ça part très très bien pour Badawi avec Silicon Carnet, Tripod... Il y a donc uh, In Your Dreams, sans oublier Sea Dance. Uh, Toro Bravo également là, sans oublier Mark Scar et puis on retrouve Watch Midad. Uh, donc uh, bien parti pour Badawi. Bonne marche de manœuvre. Chilicon Carnet reste toujours bien placé. Tripod n'est pas mal. Il y a également donc uh, In Your Dreams. Voilà que Sea Dance commence son effort avec Toro Bravo. Derrière Watch Me Dad. maintenant doit réagir comme il se doit. Makenstar distancé en pleine ligne droite à présent avec Abadawi qui part avec Chili comme carnet complètement à l'extérieur. Toro Bravo est lancé à fond par Kacho Toro Bravo fait exploser le peloton. <coughs> Watch Midad tente d'arriver, mais Toro Bravo s'impose devant Watch Me Dad. Toro Bravo, Watch Me Dad. Rising. C'est parti pour l'épreuve principale avec un bon départ pour Africa Rising. Wall Tag sollicité avec euh, Trepeze Express, Triple Fate Line qui s'est bien repris également à l'intérieur. Wall Tag pour aller diriger les opérations devant Triple Fate Line. Trepeze Express qui tente de se placer en troisième position. Africa Rising garde l'intérieur. Raidurawan Rawan qui ne se laisse pas faire. Ensuite, on trouve Baritone à Wampro à l'arrière. Il y a Honey, Les Fouts entament maintenant la descente avec Woltag et Dinesh Souffol. Une demi-longueur d'avance sur Tripis Express maintenant. Il va forcer l'allure. Walltag, Tripis Express, Triple Fate Line en troisième position. Ensuite, on trouve Baritone. Africa Rising sur les bars à l'arrière à Wampro et oni Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Wall Tag qui peut se montrer dangereux. La Ease Express, Derek David qui s'est donc rapproché pour se mettre juste à l'extérieur de Wall Tag. Baritone commence son effort avec Awan Bra en épaisseur. Triple Fate Line est sous pression. Africa Rising et Lille -E en thème bientôt le dernier virage. 300 mètres à parcourir maintenant. Pour euh, Wall Tag, Trippies Express, Bariton lancé maintenant à l'extérieur par Cédric Cégeon qui prend les choses en main, Baryton avec Trippies Express qui tend de revenir, Baryton qui a l'avantage et Baryton va les l'emporter devant Trippies Express, Wall Tag, Triple Fate là. Excellence pour la deuxième épreuve, Majestic Moon sollicité avec Manolette, il y a également Take of Maud, fidèle à son habitude, qui prend un bon démarrage, Loosen your tie, Duke of York complètement dehors, il y a Buzz Dayboy, puis on retrouve Hard Wired, Manolette a perdu un peu pied, il se retrouve en peu depuis le tour, c'est Buzz Boy qui est parti. Devant Duke of York, Loosen Your tie en troisième position, Take Off Mode. Puis on retrouve Hard Wired. Il y a toujours derrière Majestic Moon, Arctic Flyer et Manuelette. Buzz Boy a pris ses distances à l'entame du dernier virage sur le reste du peloton. S'il ne faiblit pas aujourd'hui, il pourra le faire derrière Duke of York, Loosen Your tie. Hard Take Off Mode. Auront une belle tâche de revenir sur lui. Buzz et Duke of York arrive à l'intérieur. Birthday board, Duke of York, loosen your tight end. Très bien, hardwired à l'extérieur, hardwired à l'intérieur, Duke of York, take off mode, hardwired, manuelette, hardwired. Troll officer, bientôt le départ. Ils sont partis pour cette sixième course, 1850 mètres. Morning Catch sollicité, Stream Ahead. Le gris se montre le plus rapide, Stream Ahead devant Morning Catch. On retrouve Redmar Springman. Et bien ensuite euh, Moonrise euh, Sensation euh, en retrait devant lui on retrouve Wild euh, Horizon qui tente totalement de se placer sur les barres à Wampera Moonrise Sensation est à l'extérieur de Patrol euh, Officer et en queue de peloton on retrouve Kazarda en ligne droite pour la première fois au passage du but bientôt avec Stream Ahead et Imran Chissi devant Morning Catch Red Mars idéalement placé en troisième position Spring à Wampera sur les barres dans le dos de Red Mars ensuite Wild Horizon Patrol toujours côté corde. À l'arrière, Moonrise Sensation qui garde le contact. Et Kazar en queue de peloton. Les chants à la descente. Environ 900 mètres à parcourir maintenant dans cette course. Pour Stream Ahead, accroché un peu par Springman. Stream Ahead, Springman, Morning Catch qui perd lui sa position. Il se retrouve à l'extérieur de Awanpa devant eux. On retrouve Red Mars idéalement placé en troisième position. Wild Horizon va commencer son effort avec Patrol Office qui passe Morning Catch. Il s'arrête pratiquement. on retrouve Moonrise Sensation qui tente de contourner le peloton de la rue du gouvernement à 400 mètres de l'arrivée. Avec Stream Ahead qui a toujours l'avantage. Patrol Office lancé de loin. On retrouve Red Mars également. One Pro attend l'ouverture. Et je en table le dernier virage avec Stream Ahead. Patrol Office à l'extérieur. Red Mars. Qui est lancé lui aussi avec Red Mars Patrol Officer à l'extérieur lancé par Nouesh Juglal face à Red Mars. Patrol Officer Red Mars Patrol Officer reçu 7 sur 7. Il va l'emporter devant Red Mars Dream Ahead. C'est parti pour cette euh, cinquième épreuve, 1850 mètres à parcourir. Mine Blowing, petit coup de Norwich de Nourish Douglas. On se retrouve pour l'instant en retrait. Poitiers Paradise, Lemon Drop Shot se dispute pour l'instant. Le commandement Poitiers Paradise, Lemon Drop Shot. On retrouve 8 Cities, Crazy Vision, Southern Ardeni, Al-Sakra. Crazy Vision est train de, de soeur pour le moment. Ensuite, Arlington, LinkedIn Vision, Mine Blowing. Et en queue de peloton, eh bien, on retrouve une million. 8 Cities va maintenant disputer le commandement à Poitiers Paradise au passage du jeu pour la première fois. 8 Cities. Devant Protier Paradise, il sera banté brusquement euh, Albinio Roy. Ensuite, on retrouve Crazy Legion, la même workshop est en quatrième position. Ben Ardini à l'extérieur, lui de Al Sakra, Mind Blowing étant le dos de Ben Ardini. Ensuite, on retrouve Arlington's Revenge et en queue de peloton. Il y a une medium Le joueur à la descente. 900 mètres à parcourir. L avantage donc, à Ed Cities devant Crazy Vision. Avec ce canal à l'extérieur de Protea Paradise, bien placé en troisième position. Les longs shot. Et très bien également, Kathleen Sabana elle sacra sur les barres. Mind blowing en dehors d'Arlington's Revenge, toujours en retrait. Mind blowing. Et puis on retrouve à l'arrière médiane qui attend la ligne droite finale à la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir maintenant pour 8 Cities. Et Crazy Vision, les choses s'animent avec Pro Paradise. Lemon Drop Shot va commencer son effort. Mind Blowing qui va le suivre tout de suite. Bernard Denia, LinkedIn's Revenge. Et in million qui ronge son frein à l'arrière, le jockey. En pleine ligne droite, 8 Cities avec Pro Paradise. Lemon drop shot à l'extérieur, 8 cities. Lemon drop shot à l'intérieur, Protia Paradise. Lemon drop shot à l'intérieur, Inamidion va terminer fort. Attention à l'intérieur, Inamidion, Al Sakra également là. Inamidion termine en bolide. Inamidion va l'emporter devant Al Sakra. épreuve. Voilà, c'est parti pour cette troisième épreuve. 100 mètres à parcourir avec un bon départ de Potawatomi et regardez O'Rourke Liden là, qui semble vouloir insister à l'extérieur mais Potawatomi pour l'instant garde la corde dans leur signe, regardez Lanneman également qui va tenter de forcer l'allure et qui va prendre les choses en main de ce 11e couloir Lanneman devant O'Rock Liden, Potawatomi reste bien placé en troisième position à son l'extérieur Copenhagen, ensuite Cap David Man from Seattle dans leur signe, je viens, on retrouve Subtropical Ensuite, euh, il y a Al-Sakra et en dernière position Kitten Pride, juste devant ses chevaux, Uncle Frank. On est dans la ligne opposée à 800 mètres du poteau avec la demande toujours en tête de longue d'avance sur Euroclidon. En troisième position, Potawatomi sur les barres, accompagné à l'extérieur par Copenhagen. Ensuite, on retrouve Man from Seattle qui est en sixième position sur les bars, accompagné par Camp David. Dans leur sillage, il y a Uncle Frank. Ensuite, Subtropical Al-Sakra est toujours en dernière position que de Sprite. Alors qu'on va accrocher la rue du gouvernement dans quelques poulets. La et Cédric Sélection, toujours en tête avec Copenhagen. Copenhagen qui se rapproche tout comme Rocky Captain Evil également. Lancé à l'extérieur, Man from Seattle fait une belle impression et se rapproche dangereusement. À l'arrière, on est lancé avec Subtropical. Cadence Pride est toujours en dernière position alors qu'on va aborder la cour pour entrer en ligne droite finale avec la la pression et la menace arrive avec Man from Seattle. À l'extérieur, Subtropical avec Uncle Frank qui va gîter les côtés cordes. Man from Seattle avec Uncle Frank. Man from Seattle, Cadence Pride également, Robot fort. Cadence Pride de uh, Uncle Frank.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 en tête de la course. En troisième position, il y a Lelys Knight. Ensuite, à de longueurs on trouve euh, Riddler. Dans son sillage, euh, il y a Sunkapus qui galope à l'extérieur de, de Derby Aviator. Ensuite, Lucky classe. alors que en dernière position, il y a euh, Glitter Rock qui semble avoir du mal à suivre. On est dans la ligne opposée, à 900 mètres du poteau. Flowerscape toujours en tête. Eagle Vision s'est rapproché quelque peu en deuxième position, toujours en troisième position Ladies Knight. Le Riddler quatrième. Voilà que Sunkeuse -E va se rapprocher à l'extérieur de The le Ensuite on retrouve David Villa qui a place et toujours dans les poussières. Ditowsk. On est à 600 mètres du poteau. On va se diriger vers la rue du gouvernement. Toujours sous l'impulsion de Flowerscape, le favori, avec Ido Vision qui s'est rapproché en deuxième position. et Avec Ladies Knight qui est encore bien dans le coup, Sun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 Voilà, c'est parti mesdames et messieurs pour cette deuxième épreuve. 1600 mètres à parcourir avec un bon départ de Declarator. Également bien parti Artax euh, qui euh, veut lui aussi euh, prendre les choses en main. Et Declarator est le plus rapide aujourd'hui devant Artax et a trouvé les bas en troisième position. Storms également arrive à leur extérieur. Ensuite, on retrouve Jetpack Haikyi à l'extérieur de Haikyi. Un Mr. Green Street de leur sillage. C'est guest en dernière position. Sibiren Asini alors que les chevaux. On termine la descente avec Declarator qui doit arriver, Starzus qui va lui ravir le commandement, Starzus va partir devant Declarator. Artax également se porte à son extérieur, ensuite on s'est rapproché avec Ebar qui est bien placé en quatrième position sur Ebar, à son extérieur Jetpop, ensuite Hydefield, Mr. Green Street, c'est donc S.S.B. en dernière position. Alors qu'on est à 600 mètres du poteau, dans quelques coulées, on se dirige vers la rue du gouvernement avec Starsus, Declarate, Artax, Emma, Jetpop, ID, Mr. Green Street, Sénor's Guest et toujours Simeon Renovsky en dernière position. Eh bien, Starsus qui est à 300 mètres du poteau est encore un solide meneur ici on passe en à l'offensive avec Emar qui est parti maintenant Arctax à, à l'extérieur on se rapproche avec Ike Mr Green Street en plein niveau de finale avec Star Absus qui a toujours l'avantage. avantage on tente d'arriver avec euh, eh bien Emar avec Mr Green Street à l'extérieur c'est nos guests va gicler côté corde Ike qui trouve pas le passage pour l'instant Ike qui remonte fort c'est nos guests Aiki avec Star Absus c'est nos guests Départ de la huitième épreuve, alors Robby Spirit, la nouvelle unité est bien partie avec Anza Borrego, Gordon Stown à son extérieur, complètement dehors, Mark Tapley, Brian George. Anza Borrego, Senos Guest, Silver Heritage, Romanus, puis on retrouve Sentido et finalement Powerscape. Robby Spirit va se faire dominer à l'extérieur par Gordon Stone qui part sur des bases élevées à l'approche du tombeau balancique, donc devant Robby Spirit. Ensuite on retrouve uh, Flying George, uh, derrière Mark Tapley va essayer maintenant d'améliorer sa position uh, devant Senrose Guest, puis il y a Romanus, Flowerscape, Sentido se retrouve avec Silver Heritage, avec Gordon Stone. Qui a l'avantage sur Flying George en dehors Et à l'intérieur il y a Robby Spirit, Anza Borrego, Senos Guest, Mark Tapley en troisième été sur Senti Silver Romanus et Flowers, Scape à 400 mètres maintenant Bientôt de l'arrivée, Gordon Town toujours retenu, va lancer les sprints, Flying George revient, il y a Roby Spirit en embuscade, c'est nos guests, Anza Borrego, Silver Heritage va sortir tout comme Romanos, Flowerscape, ensuite il y a Mark Tapley Santido en pleine ligne droite, Gordon's Town pour l'instant l'avantage, Senos nos guests, Romanos également lancé par Raidurawan, Silver Heritage à l'extérieur, Anza Borrego à l'intérieur Romanos, à l'extérieur face à Semonske. Romanos. Deuxième départ de la journée avec donc Stars qui très sollicité à l'intérieur en pleine piste. Il y a River, Fame, également Tiger Memphis Mafia, Manifereen. Et puis on retrouve Men from Seattle, Tyrion, Moshkino, Stolen Paradise et Jama. Alors c'est River Fames qui va lancer l'épreuve devant Star, Ski, Jarls, Tiger, Memphis, Mafia, puis on retrouve Manifor and Man from Seattle, Tyrion, Moschino, Stolen Paradise et Jama, qui ont un peu de mal à rester dans le rythme. River Fames prend franchement l'initiative, précède Star, donc très bien à l'avant, River Fames Star, Ski, Jarls, Tiger, Memphis, Mafia. Manifor and Man from Seattle, Tyrion, Moschino, Stolen Paradise et Jama. Pas de problème à l'avant, toujours pour River Thames. Donc, en bon leader, devant Starski, Charles Tiger. Le favori suit très bien en troisième position. Memphis Mafia également bien placé, tout comme Maneferen Man et Men from Seattle. Puis, on retrouve Tyrion Moshkino. Commence son effort à l'extérieur de Tyrion. Derrière, Stolen Paradise est dominé, je pense, par JAMA avec River Thames. Bientôt 400 mètres à courir pour lui. Starsky toujours dans sa foulée. Charles Tiger va se faire menaçant. Il y a également Man From Seattle. Maniferen qui se rapproche. Memphis Mafia en fâcheuse posture. Pour l'instant, Tyrion, Moshkino, Djama, Stolen Paradise en pleine ligne droite. Avec River Fames qui lance le sprint final à Charles Tiger en pleine piste. Et donc River Fames, Starsky essaye de revenir. Men From Seattle également. Maniferen complètement à l'extérieur. Il y a Tyrion, Moshkino à l'intérieur. Mosh devant Manfram Sear de l'Ethereum Départ de la troisième épreuve, bon départ pour CONFESSIONAL, la nouvelle unité de l'école, de Power Tower en piste Siberian Husky à l'intérieur, x cities également sollicité complètement à l'extérieur, il y a Cyber Special et Siberian Husky, Cyber Special va diriger le peloton avec face à son extérieur, puis on retrouve x cities à l'extérieur de 8 Cities, il y a Power Tower, le favori Ensuite, Confessional, Siberian Whiskey, Pride Rock, Why wouldn't you a overdose Avec Sand Path maintenant, qui va forcer l'allure aux abords du tombeau malarctique précédent. Maintenant, Power Tower et Cyber Special, 8 Cities, toujours donc, en quatrième position. 8 Cities à son extérieur... Et il y a Bug, le gris, Confessional, Pride Rock, Why Would not You, Siberian Husky et finalement Overdose. Saint-Path entame bien sa course avec Power Tower, le favori, condamné toujours à l'extérieur de Cyber Special, très bien placé. Bug, le gris, se rapproche avec Eight Cities. Ensuite, on retrouve Confessional, Pride Rock à son extérieur. Why Would not You va réagir ensuite. Siberian Husky est finalement Overdose. Saint-Path sous la menace maintenant de Power à, oh, cyber Special attend patientement son heure bugle le gris est à l'extérieur Aid cities en fait Rock Confessional Why would not you Cybillion le ski overdose En tête de cette épreuve Send forth Cyber Special Burger le gris également sollicité Cyber Special en pleine piste À l'intérieur il y a Confessional Confessional why would not you À l'extérieur Why would not you Confessional Roussier d'Amar C'est il Et Mark le favori c'est parti donc pour la cinquième épreuve, bon départ pour le favori Marauding, pour l'instant Gunston est complètement à l'extérieur, Licario également sollicité. C'est Licario qui va partir devant Gunstone, Marauding à l'extérieur de Gunstone, donc, Wild Horizon, Tarot Trail, Sacred Flame et finalement In a Million. L'avantage donc pour Licario qui prend une longueur d'avance sur Gunstone, Marauding euh, ne se place pas toujours, il se retrouve sur l'arrière-main de Gunstone, Wild Horizon, Road Trail, et puis on retrouve Sacred The Flame qui précède In A Million, fidèle à son habitude, va se produire en fin de parcours, Marauding passe devant Gunstone. Pour se mettre dans la foulée de Licario, le meneur Licario et Gunston revient à, à l'intérieur, Force Marauding à l'extérieur, puis on retrouve Wild Horizon, Heidi Tarot Trail à une course tranquille en cinquième position, puis on retrouve Sacred Flame et finalement In à 400 mètres du poteau avec Licario Marauding maintenant se porte à son extérieur. Gunston, Iditarod Trail est dans une striking position derrière le favori. Wild Horizon, Sacred Flame et finalement in a million. Les chevaux vont entamer le dernier virage avec maintenant Licario Marauding en suppression. Iditarod Trail est complètement à l'extérieur. Licario Marauding, Iditarod Trail, Iditarod trail, trail, Marauding entre les deux chevaux. Il n'aura pas le passage, marauding. roading, I did a road trail, I did a road trail, marauding. roading Ensuite on... Départ de la septième épreuve, alors très sollicité. Zen Zero qui est bien parti, Trojan Quest, il y a également Rock Commander. Uh, pour l'instant Zen Zero, Rockmano, uh, il y a Gordon's Town, Trojan Quest en dehors, Sentido, puis il y a Lagashio et Flying George uh, devant lui, Ruby Spirit, Lagashio se retrouve en avant-dernière position, Rockmano a uh, toujours l'avantage, uh, Zen Zero, Gordon's à l'extérieur de Zen Zero, ensuite on retrouve... Uh, Sentido qui va se, se rapprocher, John Quest également là, puis Ruby Spirit, Lagasio et finalement Flying George. Les chevaux ne vont pas tarder à tourner avec Rockman sous la menace de Gordon's Town. Sentido en épaisseur, Zen Zero en embuscade, John Quest, puis il y a Ruby Spirit et complètement à l'extérieur, Lagasio mais à l'avantage toujours pour Rockman. Est-ce qu'il va créer la surprise Zen Zero arrive à l'intérieur, complètement à l'extérieur, il y a Lagasio. La Cassio C'est parti pour cette neuvième et dernière course, 1450 mètres à parcourir. Captain Falcon est sollicité, The Forerunner à l'intérieur, The Forerunner avec Captain Falcon, Denzai à l'extérieur de Redchester, After the Order, Ensuite, uh, Gordonstown retrouve uh, Fundraiser. En épaisseur et Memphis Mafia en queue de peloton. The Forerunner, le favori, qui est parti au tombeau à l'Arctique avec une demi-longueur d'avance sur Captain Falcon. Rochester, bien placé cet après-midi en troisième position sur les barres. On retrouve Dunzai qui évolue en troisième épaisseur. Anza Borrego dans le dos de Captain Falcon. Ensuite, Memphis Mafia qui court caché à son extérieur. After the Hero Defend à l'arrière en compagnie de Goldenstown, bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette épreuve pour The Forerunner avec Captain Falcon qui reste bien calé à son extérieur, qui tente de l'attaquer, Captain Falcon, The Forerunner, Denzai, parcours difficile à un beau parcours tout comme Rochester, The Old Memphis Mafia va profiter de la corde avec Goldenstown, euh, à l'arrière, Fundraiser est battu à l'entame du dernier virage. The Forerunner euh, qui va essayer de quitter sur place maintenant ses adversaires. Anza Borrego euh, tente de s'amener à son extérieur. The Forerunner avec euh, Anza Borrego, même Memphis Mafia qui revient de très loin. Attention, The Forerunner, Memphis Mafia termine pour The Forerunner. Memphis Mafia Four tranquillement, départ dans quelques secondes. Départ cette épreuve principale. Tous bien euh, partis avec un bon départ pour palais Chapel là, qui se montre le plus rapide avec Kamadeva qui va tenter d'arriver à son extérieur. Big Mistake également d'assurer à la lutte. Pour l'instant, palais Chapel reste en tête devant Kamadeva. Big Mistake, Tower of Wisdom a fait l'effort pour rester au contact. Ensuite, on retrouve Ideal Sequen à son extérieur à Air. Ensuite, Marrowding et le Et en dernière position, Roll of Drums, alors qu'on est parti très vite avec euh, Domo Malartic avec palais Chapel toujours en tête. Devant Kamadeva qui suit en deuxième position avec euh, Big Mistake qui est en épaisseur. Ensuite il y a Tower Wisdom. De leur sillage il y a Idle Secret, Arabian Air, Marooning juste derrière. Ensuite il y a les UFAR. Et toujours Roll of, of Drums en dernière position alors qu'on est à 600 mètres du poteau. Avec euh, Solid Meneur, Palais Chapel. Kamadeva a trouvé les barres en deuxième position. Big Mistake à son extérieur avec Tower Wisdom qui fait les barres maintenant pour euh, recoller, pour rester au, au, au contact le long de la corde. Ideal Secret également, euh, arrive tout comme Marrowding qui fait un bel effort alors qu'on va aborder la cour pour entrer en niveau final. avec palais Chapel qui va tourner en tête. Tower Wisdom va accélérer côté corde à l'extérieur. Il y a Kamaneva. mais Palais-Chapelle sort très très fort alors que Marrowding arrive très très fort à l'extérieur. Palais-Chapelle Marrowding, c'est Marrowding qui va s'imposer. En fait <finishing> le Niercad quelque part dans quelques secondes. Voilà c'est parti mesdames et messieurs pour le Go Ring FTC 173 Bandle sur les 4 1850 mètres à parcourir avec un bon départ côté uh, corps de Pokémon full goal uh, également. Euh, se rapproche euh, sur l'arrière-main de Puget Sand ensuite Car One More, également placé sur les bars, rejoint par votre Opéra Royal est juste derrière ensuite galope Piro Bascani juste derrière Ali est à l'extérieur euh, perplexing alors que les chevaux passent devant nous euh, pour la première fois toujours sur la sur de Phuket ça, full score et deuxième à l'extérieur de Hawa Powell qui est quelque peu repris à l'extérieur il y a le Royal en cinquième position ensuite il Ali de Pietro Mascani perplexing se retrouve en dernière position alors qu'on commence tout juste la descente mais Pietro Mascani qui pris un bon train dans cette épreuve avec Fulls Gaulle dans un est en troisième position, The Opera oh ouais, pour quatrième position à son extérieur. Il y a Opéra Royal, ensuite on retrouve Agia 7 toujours Pietro Mascagni à son extérieur et euh, Père en dernière position. On, est, on va être à 650 mètres du poteau, on se dirige vers la rue du gouvernement, Pouken Sound avec Full Gold, The Dazzle avec Opéra Royal qui se rapproche, Andy 7 également qui suit euh, Opéra Royal à l'arrière, il y a Pietro Mascani, Perplexing également, commence à bouger. Et voilà que Awan se retrouve en voilà, embuscade en dernière position. Le sprint est lancé avec Fusco qui passe franchement à l'offensive. Avec Opéra Royal qui est lancé également en pleine finale, Fusco qui tente de repartir. Voilà que Opéra Royal à extérieur l'extérieur de gaz. qui tente d'arriver complètement à l'extérieur. Et Fusco semble... Très très fort aujourd'hui et repart de Bubel belle avec Aliasset Opéra Royal. Full score Aliasset!